Salut à tous, c'est Pauline et je vous souhaite la bienvenue dans le numéro 3 de Corsair TV, l'émission qui, sans sortir les violons, va vous donner une autre vision du quartier de Cureghem et de ses environs. Mais rappelons tout de même le principe, tous les numéros de Corsair TV sont concoctés par des novices, notre but chez les corsaires c'est évidemment d'être super, mais aussi d'apprendre à des néophytes comment fonctionne la télé. Et pour ce faire, on les amène à développer leur esprit critique à travers des ateliers et on leur dévoile le monde merveilleux mais souvent subjectif des médias. Et bon, quoi de mieux pour comprendre la télé que d'en faire Rien me direz-vous. Et vous avez raison, cette fois-ci ce sont les jeunes en stage à Saint-Marcante qui ont relevé cet incroyable défi. Mais avant d'aller voir jouer au présentateur télé, on mate un premier portage où nos apprentis journalistes, armés de denrées, enfilent leur cap et leur slip de super-héros. Leur mission, filer la banane et revigorer le moral des sans-abri. La preuve en images. Cette quantité, ça fera pas beaucoup. Voilà, tu peux faire avec ça. Du jus de tu peux le faire. Non, c'est <rire> hamburgers qui veulent pas cuire. on fait l'opération d'hermos euh, une, une fois par an euh, une fois par mois pardon et c'est plus ou moins six fois par euh, six fois par an voilà trois ah, ans que je suis là et fidèle au poste comme d'habitude aussi pour l'avion donc ce la sera mais Je suis pas pour côté Après on fera le dessert, d'accord Ne oui. pas à la fin. Voilà, c'est ça. Comme bon appétit. Tenez, si, ah, appétit. bon appétit. Voici ouais, si madame et un bon appétit. Ah, c'est jeune, c'est sûr! Ils font quand même de jolies choses! Aller donner à manger jeune sans-abri, c'est bien gentil! Qu'est-ce que tu fais, mon petit? Je suis sur Facebook, mamie! C'est quoi ça, Facebook? Oh, mamie, il va te renseigner chez Cabane! C'est quoi ça, Cabane? Cabane, c'est une association où ils t'apprennent à surfer même si tu sais pas nager. Regarde ça! Ça va? Mmh. Vous avez le numéro de téléphone, l'adresse. Vraiment, internet, c'est très important actuellement! Donc tout le monde doit savoir, utiliser Internet. Moi, souvent, me demander votre adresse mail. J'étais gênée, je l'ai oubliée. Donc, parce que je, je l'en avais pas. Maintenant, je peux le dire avec fierté. Une question que je me pose tous les jours. Pourquoi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 Les personnes qui s'occupent de l'organisation sont extrêmement aimables. Et tous les professeurs sont toujours agréables et prêts à vous aider. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Très impressionné. Très impressionné. Voilà. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez qu'Internet devienne une fête et que les ordis deviennent vos amis, direction le site de Cabane et de Faux-Bagrand. Bah dis donc, t'en fais une drôle de tête. Bah oh, ouais, je vais me prendre un ratot. Oh là là, pas besoin de faire une tête pareille, hein. ça arrive à tout le monde. Tiens, je vais te filer la banane avec ce Guinéen qui vit ce ratot plutôt bien. Je suis Adama, je suis 18 ans. Je vis dans le centre de Brouhaha. Je suis dans le nord-estat, dans le centre de Je suis Guinée x France, Engels, et en Beach Netherlands. C'était la nuit blanche. Je me suis promené pour profiter de la fête. Tout le monde était joyeux au bar central, tous en train de chanter, de danser sur de la bonne musique. C'est ainsi que j'aperçus une fille blonde, très souriante et ouverte. Alors, euh, je me suis approché d'elle pour qu'on fasse connaissance. Généralement, les aventures amoureuses commencent ainsi. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas avec elle. Je l'ai appelée la blonde sans savoir qui j'allais la vexer. Désormais, je compte faire attention à l'expression « oh, la blonde ». Parce que maintenant, je suis averti qu'il ne faut pas parler comme ça à une fille blonde. Bizarrement, je n'ai même pas pris le temps de lui demander son nom, alors que j'en avais très envie. Après la rencontre, j'ai pensé à elle comme un adolescent pendant longtemps. Comme on dit, ce sont les choses de la vie. À chaque fois que je suis au bar central, elle me vient en souvenir. Bref, j'espère pouvoir la revoir un jour. Au revoir, ma blonde. Eh oui, Adama, les filles ne sont pas comme des produits surgelés. Elles ne sont pas prêtes à l'emploi. Il faut y aller mollo, crescendo. Bon, fini la et place à l'interview d'Ilias Azawash. Ilias, du service islamique de jeunesse de Belgique, et son téléphone portable étaient les témoins du drame qui s'est passé le 16 janvier dernier, à Place Lémenz. Il accepte de nous rencontrer, interview maestro. sur les lieux lors des actes et des incendies criminels qui ont eu lieu sur la place Lemens Eh bien, écoutez, c'était la nuit du samedi 16 janvier. Il était 2 heures du matin lorsque moi-même et mes propres parents avons entendu un bruit très, très fort. J'ai décidé de prendre mon GSM et de me rendre sur place. C'est alors que j'ai été choqué en filmant qu'il n'y avait pas une voiture, mais plutôt deux voitures qui étaient incendiées au milieu de la place Lemens. Et il est vraiment dommage, très, très dommage que nous en tant qu'habitants puissions être exposés à de tels actes au sein de notre propre quartier. Ce n'est pas une jeunesse étrangère à nous, nous les connaissons très très bien, ce sont entre guillemets nos amis, ce sont nos voisins. Alors l'objectif de mes prises de parole, je préfère appeler cela comme ça et non des conférences, euh, Eh bien vous savez, euh, par rapport à ces événements, à ces faits qui ont eu lieu sur la place Lemens, beaucoup de gens euh, n'y accordent pas de l'importance. Pour retourner à la séquence euh, où l'on voit un énorme flingue avec un son de tir en introduction style Al-Qaïda comme, euh, comme vous le dites que ne représente en aucun cas le service islamique de la jeunesse de Belgique. Il représente plutôt la délinquance et la rébellion euh, qui, euh, qui faisait le sujet de mon introduction. Alors j'essayais également de sensibiliser euh, les parents suite à ces actes en leur disant euh, qu'ils avaient une responsabilité vis-à-vis -vis de leurs enfants et qu'ils devaient accorder une importance capitale à l'éducation, une importance primordiale à l'éducation de leurs enfants pour pouvoir avoir dans le futur des enfants épanouis. Nous espérons qu'avec l'entremise, euh, de nos efforts et de la participation active des responsables de mosquées et des musulmans de ce pays, mais sans oublier également nos amis et camarades des différentes associations et institutions belges et européennes puissions venir en aide à cette jeunesse qui est une jeunesse, euh, qui est une jeunesse en perte de repères. Et ces hommes politiques, ont-ils une solution pour cette jeunesse sans repères Il y en a ras la frite, il n'y a toujours pas de gouvernement Retrouvons nos envoyés spéciaux qui se sont rendus à la place Jourdan et sur le campus de l'ULB pour nous en dire plus. On est toutes secs, toujours pas de mayonnaise Ouais, toujours pas de gouvernement, ouais Une seule solution, la mayonisation Ouais, la seule solution, c'est la révolution des frites, hein oh, oh, oh, oh Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 11 mars 2011. Nous nous trouvons sur la place Jourdan à Etterbeek. C'est un bien triste jour aujourd'hui, car nous sommes le 271 e jour sans gouvernement. La révolution des frites du de 17 février 2011 correspond au record de 249 jours. Sans accord de gouvernement, nous battons notre plus grand concurrent, l'Irak. Et tout de suite, les interviews des passants. Euh, que pensez-vous du fait que la Belgique n'ait toujours pas de gouvernement comme je vous avais dit, je trouve ça bizarre, parce que ces gens-là, ils, ils font payer pour faire le gouvernement. Il serait grand temps d'avoir un gouvernement qui soit formé. La scission de la Belgique, vous êtes pour ou contre Non, absolument contre. Pourquoi Oh, J'aime bien l'unité, j'aime bien les Belges en général. Tous les Belges, hein, Flamands et Wallons. Hein. Et nous dans tout ça, qu'en pensent les jeunes Nous nous trouvons ici à l'ULB. On va interviewer Thomas Paré. Donc euh, tu as créé un événement sur Facebook, et euh, en quoi cela consiste En fait, donc, euh, il s'appelle pour l'instant Young People at Belgian Future, et on a changé l'événement, donc euh, ça va devenir, à la place de Young People at Belgian Future, ça va devenir euh, Rassemblons-nous rassemblons Place des Frites, Hop, de frites, Marc, en Donc qu'est-ce qui va se passer Dans toutes les villes euh, belges, où il y a des universités, euh, on va dire telle place, c'est notre place, c'est la place des jeunes, et ce sera notre place des frites. Et donc euh, c'est un événement maintenant qui a plus ou moins 16 000 personnes sur Facebook, et euh, ce sera bien le, le 29 mars à partir de 14h. Vous avez des fourmis dans les jambes eh bien, ça tombe bien, parce que c'est l'heure de la balade avec notre ami Guido. Cet homme à la mémoire extensive nous embarque du côté du parc de la Rosée et nous dévoile son fascinant passé. Il n'y avait pas de parc, hein, c'était une usine. Là se trouvaient les entreprises visées. Tu as encore un nom euh, de Marguerite à Solo, je crois, sur le pignon qui est là. Donc, il y avait ici une usine Bizet. Bizet, c'était un producteur d'huile et de graisse. Mais il fabriquait de la margarine et de la graisse pour bagnole. J'espère que je ne trompe pas trop souvent, mais voilà. <rire> et donc, c'était une usine industrielle. Bizet, il y a une rue Bizet, hein, un peu plus haut. Hein. Et ici, nous sommes à l'entrée, donc dans les quartiers, ça devait être. Là, on va arriver à l'impasse de la planète, anciennement à impasse de la planète. Comme souvent, en porte de ville, tu as une série d'impasse ça veut dire que les gens les propriétaires spéculaient sur leur terrain pour que les travailleurs puissent trouver un se avant de rentrer travailler dans la ville. Donc, ils ont un passe aux portes des villes sont extraordinairement fréquent. Hein ah C'est bien, vous c'est vous peintu. Vous vous êtes... Non, je suis... Euh, je m'appelle Guido. J'ai fondé la fonderie, si tu vois, au à qui était un centre spécialisé dans l'histoire industrielle et l'histoire sociale. Tu vois j'ai commencé à découvrir... Faire de la télé, c'est quand même mieux que de la regarder Ouais, on s'est trop bien marré. Le mois passé, ce sont les participants du cRS qui étaient aux commandes de la CTV. On découvre tout de suite, en musique et en images, les coulisses 3, 2, 1 Alors ça fait quoi de présentatrice télé est plutôt doué hein C'est la baisse, c'est la baisse, c'est la baisse <rire> euh, Là comme tu vois j'ai les mains qui tremblent Donc c'est euh, vraiment bien en fait Alors c'était vraiment génial, du coup j'ai envie de devenir une star voyez-vous Alors les autographes, j'ai plein de fans ah, c'était super Franchement une expérience de malade Mais à bientôt Au revoir Au revoir et c'est déjà la fin de ce numéro de Corsair TV. Ils ont bien assuré, hein, les jeunes de Samarcande. Moi, je sens que ça va frimer dans les cours de récré. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur www.corsair.tv. On n'est pas susceptible et on est sympa. Enfin, sympa, pas trop, parce que comme disent les Chinois, trop de sympas, tu le sympa. Oh, bon, moi, je vais arrêter de dire n'importe quoi. On se retrouve le mois prochain pour le numéro 4 de Corsair TV. Ciao, bambinos. Adios, muchachos. Slama. Tot sins. Goodbye. Au revoir.